Et bien, la bonne journée, c'est Zeny Senzo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sonic, Et pour l'instant il n'y a pas de son, donc je vais juste baisser un petit peu, je vais pas le laisser à 100% ici, non plus, voilà, déjà tout et on va jouer à Sonic Time Twisted, et le jeu est en français, ok, ça c'est futur pour allez sur future d'accord ok donc time twister ok pas de soucis et ah ouais non le jeu il est en français il faut le français un score regardez là au score dans anneau c'est même pas marqué rings quoi non mais <rire> le jeu il faut le français c'est trop bien ah ouais skate si oh, ça m'étonnerait hein. s'il y a des dialogues pour oh, futur acteur futur et hey, il y a plein de jeux qui seront prévus euh, j'en dis pas plus hein. <rire> plein de jeux que j'ai jamais fait sur la chaîne à un euh, temps il n'y a pas plusieurs suites à ah, que jeux il y a plusieurs suites mais pas qu'il n'y a pas des enfin euh, les, les jeux que j'ai euh, présentés dans quelques ce soir, on sait pas tard le soir ou tout le matin <rire> j'aurais tellement à tête un des jeux parce que bah, les jeux, jeux c'est des démos peut-être un des jeux ce sera un let's play je sais pas au cas où c'est une démo par contre c'est une démo bah tant pis au revoir hein. pas de let's pas de play pour, jeux, pour Alors, ce jeu qu'est-ce je faut faire là je dois faire ça okay. c'est random bouclier ah, en fait ce jeu il est full en, en français en fait s'il n'y a pas d'anglais enfin je pense que c'est un français qui a tout à faire, hein. Au moins que c'est un américain qui a réussi à, à traduire le truc mais... c'est ouf que je trouve quand même un fin game sonic en français quoi c'est toujours en anglais mais là en français quoi c'est incroyable hein. Dans ce jeu, en plus il a l'air cool. J'ai cru voir qu'il y avait des gens qui connaissaient bien ce jeu. Pour l'instant, ça a l'air tout à fait codique. Mais bon, pour l'instant, bon, on est dans un cas c'est peut-être pour ça que j'ai dit ça. Ah, peut-être parce qu'ils disent, ah oh, yes, en français trop bien! Et tout. Il y a peut-être plusieurs langues, j'ai pas vu dans les paramètres. Il y a peut-être plusieurs langues et à choisir dans les paramètres pour régler la grandeur de, de l'écran. Ah, c'est vrai que ouais, c'est cool. Parce que là, il y avait des petits lags, des petits lags, mais euh, peut-être parce que je suis sur euh, un PC portable et, et surtout parce qu'il y a en full l'écran et surtout parce que il y a de enregistré. Derrière ce jeu, est sur euh, téléphone aussi, donc vous pouvez euh, y jouer sur téléphone. Oui, je l'ai déjà fait sur téléphone. Le je jeu, on peut le faire sur téléphone ou PC. Donc, je pense que c'est bien en fait. Je téléphone, quand même, en anglais. J'avais déjà testé en, en, en sur téléphone, mais, en fait, plus, il en Normalement, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, c'est C'est censé être en français parce que là, c'est en français, justement. Mais c'est même pas Ring, hein, c'est à nous. Oui parce que ring, la vraie définition, la vraie traduction de ring, c'est anneau. Ah non la vraie traduction c'est pas anneau, c'est bague. Voilà. Mais bon, parce que dans... Parce que dans Sonic Generation je crois qu'ils disent des bagues. Voilà. Ah ils disent ring hein, quand même je crois qu'il le met en fin et du coup ça fait des bagues du coup, ça fait allusion aux bagues oui bah oui euh, c'est sûr que c'est des bagues hein, en français parce que bah, <rire> ça ressemble à des bagues non parce qu'en fait non mais oui parce que ring déjà oui alors je vais vous dire un truc ring euh, au singulier c'est à nous mais ring au pluriel rings du coup bag change quoi <rire> non mais je vous assure j'ai téléchargé oh, ok je suis pas chargé ça sur internet et tout ouais bah ouais c'est bien c'est bien bag en fait quand c'est marqué rings avec quand on dit rings on dit bag mais quand on dit ring on dit ah non. <rire> voilà c'est tout con c'est con mais c'est comme ça tu vois deux minutes que je suis dans le niveau et 5 minutes que j'ai pensé la à... vidéo Ah ça lag pas, ça fait quand Sonic Mania à des moments ça lag des moments, ça lag pas Et bah oui, il y a toujours, il y a toujours, il y aura toujours des vidéos sur Sonic Mania évidemment Ce sera sur des modes Oh attends, okay, tout comment maintenant Ah mais bon, ça marche bien Non <rire> ouais, je rigole, je vais dire, Soit parce que ça marche bien que je fais des Sonic Mania, non, c'est que j'aime bien Sonic Mania, comme Minecraft, tu vois, Minecraft, j'aime bien, du coup, je des boucles dessus, vu tu vas pas faire, c'est quoi cool, le truc, ah là où c'est marqué, ah oui, c'est marqué... Ah, oui, marqué le bouclier, ah c'est sympa, c'est juste, c'est pour ça que les gens aiment bien ce jeu, j'ai vu, bon, excuse-moi, si j'ai vu, ah, un quand... camp, d'une de... vidéo d'un youtubeur français, Et elle a dit euh, Vas-y, tu... est-ce que tu peux faire une vidéo de Dan Twisted donc, euh, donc, je suis à peu près sûr que les gens aiment bien. Moi, je. Ouais, oh oh oh oh oh oh ah, oui. ah, ouais non mais c'est cool de passer. On va aller au passé maintenant. Oh putain. Ouais plus parce que le temps. On est en ralenti. En même temps j'explique en même temps tu vois. Oh non mais c'est vrai, c'est vrai que ce jeu là, il a l'air sympa et tout là. C'est pas. C'est pas un délire que ce n'est en tout cas. C'est un autre truc. Ah ça ça cette pause là elle vient de Sonic CD Sonic a tr traversé l'acte Ah trush. ça veut dire traverser Ah putain eh, c'était marrant on apprend des mots en anglais maintenant bon, c'était logique en temps Ah non qu'on est passé passé qu'on est ah, qu'on est passé dans le passé c'est marrant et eh ben ah, non le jeu c'est le seul Sonic euh, le seul fan game Sonic que je connais qu'il est en français. Incroyable, franchement le jeu en français, je m'attendais pas. On peut-être régler les langues dans, dans les paramètres. C'est sûr, sûr même. sûr qu'on puisse ça. Allez, que de tout. Oh non. Oh non. Ça donne un peu brouillon, ça va en vrai, c'est un peu brouillon, mais ça passe. pas hein. ça, sans penser. Avec <rire> fait <Big> non, Avec <rire> est dans l'espace, Et pourquoi il y a encore ces robots, hein, ouais, ça va, il y a que c'est, une... ça j'ai pas, métal Ok, donc là on est dans un boss, ah ouais, carrément. Bon, je peux pas courir. attends quand il marche le boss, je, je dessus, j'ai une j'ai je... Il fait rien, le boss. Oh, c'est quoi ça. Euh, depuis quand il peut faire ça, lui Depuis quand tu peux faire un rayon laser avec tes yeux Un rayon laser avec ton truc là, mais. Euh, au, au ventre euh, Je sais pas comment c'est. Ce réacteur en France. Mais avec tes yeux... ça du ou quoi, métro Sonic Non, mais métro Sonic... Ça a l'air compliqué, mais ouais. Pense... Ouais, ça a l'air compliqué, mais ça passe, mais j'allais foncer dans le mur. Hein, quand même. Mais t'es sérieux, Sonic les ça on a des et mais là ils sont pas là dans le jeu, hein. comme dans tous les jeux. Hein. Nos coquillespièces sont dans les cutscenes, mais ils sont pas dans le jeu évidemment. <rire> comme dans tous les jeux officiels. Mais on dirait un jeu officiel parce que. Ah, euh... question, mais ai en français pour ça je dis ça, c'est trop con. Donc là on a fini la première. Mais là, je pense que là il fallait pas lui infliger des dégâts, ça servait à rien en fait de taper. Pourquoi oh, le temps il y a des roses ouais, Il reste encore qui taille du coup. Ah, ici ça avec quoi ça. Parce que le niveau en partant comme ça, tu veux me dire. Ah non, c'est fini ça, genre acte passé. Pourquoi ah, bon, il y a des lettres, euh, genre maj majuscule, mais le et il est en minuscule. Parce que lui non plus, il sait pas comment on fait. un a et en majuscule, on peut le faire, mais. Je sais pas comment on fait par contre. Je peux me moquer parce que je sais pas. Mais ça, des fois on passe à travers, c'est trop bizarre. Oh, j'ai couru dedans. J'ai. J'ai su dire, ah, c'est parce que je saute, maintenant. Ah, Ça lag pas ici. Cool. Attends, sur mon but, je l'ai testé. Hein. J'ai je... pas terminé l'acte, je crois pas. Là, ah, parce qu'il s'en va en arrière-plan, j'ai compris. Ah oui, là, là, je peux traverser. Ah, ok. Ok, je commence à comprendre un petit à petit, c'est cool. Non, c'est cool, c'est cool, ce jeu, est cool. Ah, attends, je viens en reprendre en arrière, là. C'est des histoires, hein. tu me fais quoi, là Faut passer où, alors Faut passer, hein. Ah, il y avait un bumper, là-haut. Ah non. Et c'est vrai que je vais te bloquer, déjà ah non, ça va Ah, je suis mort, la première mort. Oh, bon moi une transition, c'est une coupure de YouTube là. Bon ça, on fait pas le truc quand on connaît pas Sonic. C'est Et Petit vol, comme d'habitude. On dirait un de Sonic que j'avais fait dans le motif arrive à shooter alors je suis passé Je shooter des donc là faut vraiment faire cas. Oh ouais. Ah d'ailleurs je ne mets plus dans le groupe peut-être plus tard donc là c'est un moment, il y a plein de moments comme ça dans les jeu Sonic où faut se de... c'est assez drôle. peut-être pas là. Dès qu'on arrive en, en haut, genre on va faire ça, boing, boing, et là boing. boing. Sonic c'était un enfant, il joue dans les boules. Ah, il est spéctaculaire. C'est pour moi j'ai essayé même pas dans son xcd parce que j'ai fait une vidéo dans son xcd que vous vous demandez Puis j'ai fait le jeu sur son xcd dans mon coin Après je peux faire un esprit hein Les gens ils disent ouais c'est mieux de faire un esprit quand tu connais le jeu Ouais, pff, ouais, non C'est de la lave ça hein, en plus Aussi Ouais non faut que tu les toucher, les bloopers me trouvent plus quand même Ah, si ça lag like, parce que c'est ultra graphique en fait. Voilà, euh, donc je pense. C'est pour ça que ça lag. Like. Ah, c'est quoi le truc rocher là-bas Je termine cet acte. Et ensuite, on s'arrêtera là euh, pour, ce, pour cette vidéo. Sur ce time, time twister. Donc, je vais aller, aller là sans se faire toucher, je pense. Ah, il y a un robot qui contient une de petits animaux. Après, si les gens vous connaissez ce jeu, c'est bah, cool pour moi. Si, fais un esprit, s'il te plaît. Je suis sûr, il y a des gens mais, qui disent pas en commentaire, mais qui disent ça comme ça en mode de, quand ils regardent la vidéo. S'il te plaît, je peux pas, mais euh, si tu m'entends pas, faire un Ah, elle me rappelle ce boss. Ah si, donc oui, sur version de mobile, j'étais jusque là, finalement. Il s'est dit, bah putain, il me dit quelque chose, lui. Ah oui, Qu'est-ce que tu l'as fait Ah, les bruitages, toi Ah, par contre, c'est. Regarde pas le canon, c'était épilétique. Oh putain Ah, il va aller jusqu'au bout, cet enfoiré, regarde, regarde le jeu là. Il va me dire, ah, je vais aller là-bas, trop bien Il va aller jusqu'au bout, regarde, regarde, regarde Ah, il ouais, était dans le vrai. Et son robot il me fait rien bon bah ah, faut du sapin t'es pas mal. Ouais c'est comme dans les vrais jeux Sonic C'est hein. pas du niveau moins long que les autres le 8 euros parce qu'il a dire ce qui va sortir c'est vrai ce jeu là aujourd'hui ce jeu il y a beaucoup de pentes de... il, pas... il y a pas de soucis sur ce jeu il est vraiment incroyable est un jeu incroyable ce jeu là donc euh, ouais le hain euh... mais si un hein, majuscule pourquoi il est plus petit <rire> c'est quoi ce bordel peut-être le est majuscule du plus petit je sais pas comment je fais par exemple ok enfin c'est avec euh, ça et ça ça, ça, ça. Ah mais c'est pas automatique quand tu termines le niveau en fait. Non. Et là c'est quoi WeStange oui, oui, Alors, je sais pas si, si vous voulez moi j'ai envie de faire une suite sur ce jeu parce qu'il est a l'air vraiment génial. Par contre je vais juste voir dans les vidéos. Audio, clavier. Il n'y a... a pas de langue. Donc c'est un jeu full français du coup. Donc on va se dire on va se dire au revoir, merci à tous. Merci à tous va regarder cette, euh, cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ciao